Lorsqu'on parle de l'équation de la trajectoire, on parle de la fonction z égale f de y. On souhaite tracer donc dans un repère y au z la fonction qui détermine mathématiquement la trajectoire. Pour cela, on va partir de l'équation ici numéro 1, donc l'équation y de t, et on va la remplacer dans l'équation numéro 2. C'est-à-dire, on va partir de y de t est égal à v0 cos alpha t. On va en déduire que t est est égal à y sur v0 cos alpha et on va remplacer cela dans 2, c'est-à-dire écrire z de y qui va valoir moins 1 demi de g y carré sur v0 carré cos carré alpha plus v0 sinus alpha fois y sur v0 cos alpha plus h. On peut un tout petit peu la simplifier en écrivant que z de y est égal à moins 1,5 de g y carré v0 carré cos alpha carré plus tangente alpha y plus h. Voici l'équation mathématique de la trajectoire donc dans le repère y au z. Nous voyons sur cette figure que nous avons également une trajectoire parabolique dans le repère y au z. Les points représentés sur cette trajectoire ont été pris à intervalles de temps réguliers. On peut voir horizontalement que la distance parcourue entre deux points est toujours la même au cours du mouvement. En effet, nous avions vu que la vitesse suivant y était une constante, l'accélération étant nulle sur cet axe. Par contre, verticalement, nous avons l'accélération de la pesanteur qui est dirigée verticale vers le bas. Donc, nous avons un point m qui va avoir des distances verticales qui vont se rapprocher les unes des autres, puis s'éloigner quand il va gagner en vitesse. Donc, ici, la vitesse verticale diminue. Elle est nulle au niveau, ici, de nous allons voir plus tard, la flèche. Puis, ensuite, cette vitesse verticale réaugmente sous l'impulsion de l'intensité de la pesanteur. La première caractéristique de la trajectoire parabolique est la portée. On appelle portée la distance horizontale maximale atteinte par le projectile. Ici, nous allons donc chercher y max c'est-à-dire la distance atteinte pour un Z égal à 0, c'est-à-dire quand le projectile retombe au sol. Nous allons donc résoudre Z de Y max est égal à 0, ce qui équivaut à moins un demi de G Y max au carré sur V0 carré cos carré alpha plus Y max tangente alpha plus H est égal à 0. Nous avons donc une équation du second degré en Y max que l'on peut résoudre. On choisira bien sûr de garder la solution positive. Faisons une petite application numérique. Si on prend V0 est égal à 8 mètres secondes, un alpha qui vaut 45 degrés, une hauteur de lancée qui vaut 1,5 m, nous allons trouver une portée Y max égale à 7,79 m. On conçoit assez facilement que plusieurs paramètres influencent la portée. Nous avons la vitesse initiale, V0, mais aussi la hauteur de lancée, H, ou bien l'angle avec lequel le projectile est lancé, alpha. Voyons comment est influencée la portée avec plusieurs vitesses initiales. Nous prenons H égale 1,5 m et alpha égale 45 degrés et nous testons plusieurs vitesses. Bien entendu, plus la vitesse est importante, plus la portée le sera. Donc vous avez ici différentes portées pour différentes vitesses, avec la vitesse qui va croissante vers la droite. Voici une courbe qui montre cette fois-ci une vitesse initiale constante, un angle constant, mais plusieurs hauteurs qui sont testées. Eh bien nous avons de la même manière, plus la hauteur est importante, plus la portée est importante, ici les hauteurs augmentent. Et donc plus la hauteur initiale est importante, plus la portée est importante. Enfin, nous avons le cas moins trivial où la hauteur initiale est constante, ainsi que la vitesse initiale, mais on a testé plusieurs angles, et nous voyons ici que les portées diffèrent franchement. Nous avons pour un angle de lancer de 0 degré une portée ici de 5 mètres. Quand on va augmenter progressivement l'angle, on va avoir une portée qui va augmenter jusqu'à une limite, ici c'est la courbe en jaune, dont l'angle n'est pas égal à 45 degrés. En effet, ici, nous sommes à une hauteur initiale Z égale H et pas Z égale 0. Une fois cette limite franchie, plus on augmente l'angle, moins la portée est grande. On peut observer ici les courbes marron, orange et noir. On retient souvent que la portée est maximale pour un angle de 45 degrés, mais ceci est vrai uniquement si la hauteur de lancée est égale à 0. Observons la figure ici. Nous avons pris en effet H égale 0. Une vitesse initiale constante, mais plusieurs angles différents. Nous voyons bien alors que c'est pour l'angle de 45 degrés que nous avons la portée maximale qui est atteinte. Reprenons l'équation du second degré qui permet d'avoir la définition de la portée. Et si h est égal à 0, on va pouvoir factoriser par y max. L'équation devient alors y max, facteur de moins 1 demi de g y max sur v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha est égal à 0 et donc soit y max est égal à 0 ce qui ne nous intéresse pas puisque c'est la position de départ soit on a moins un demi de g y max sur v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha qui vaut 0 ce qui donne naissance à la portée y max qui va valoir 2 tangente alpha v0 carré cos carré alpha divisé par g, que l'on peut simplifier en 2v0 carré sinus alpha cos alpha sur g. Et en connaissant nos formules de trigonométrie, on peut écrire que y max vaut v0 carré sinus 2 alpha sur g. Une expression simple qui permet d'obtenir la portée lorsque la hauteur initiale a été prise égale à 0. On peut alors repérer assez vite que pour avoir la portée maximale, il faut que sinus 2α soit maximum, c'est-à-dire 2α est égal à π sur 2, donc α est égal à π sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. On peut voir sur cette figure concernant les trajectoires d'un tir parabolique, quand la hauteur initiale est égale à 0, que nous avons deux portées maximum pour deux angles différents. En effet, on voit pour la trajectoire verte et noire, on a ici deux portées équivalentes pour deux angles, Pareil ici pour la trajectoire rouge et orange, etc. Cela vient du fait qu'on a un sinus 2α dans l'expression de Ymax. Et en effet, si on regarde la fonction sinus, le minimum ici correspond à 2α égale π, c'est-à-dire α égale π sur 2. Et nos angles alpha peuvent être compris entre 0 et pi sur 2. Donc entre 0 et α égale pi sur 2, on a deux trajectoires possibles, deux angles possibles, pour avoir la même portée Ymax. Donc par exemple, pour les trajectoires qui donnent la portée égale à 5 mètres, on va trouver un angle de 25 degrés ou alors de 65 degrés. La deuxième caractéristique importante d'une trajectoire parabolique après la portée, c'est la flèche. Elle est définie par la hauteur maximale atteinte par le projectile. Et pour la trouver, on va chercher le point pour lequel la vitesse verticale est nulle. L'expression de la vitesse verticale s'écrivait vz de t est égale à moins gt V0 sinus alpha. On cherche donc VZ de T flèche est égal à 0, ce qui équivaut à T égal à V0 sinus alpha sur G. Donc ceci est le temps au bout duquel on arrive à la position de la flèche. On peut alors avoir les coordonnées de ce point en remplaçant ce T dans l'expression de Y de T et de Z de T. Si seule la valeur de la hauteur nous intéresse, on écrit donc Z de TF on obtient moins un demi de G V0 carré sinus carré alpha sur G carré, plus V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha sur G, plus H. Et nous voyons que nous pouvons simplifier les choses, puisque ici le carré va s'en aller avec le G qui est là. On a ici la multiplication de V0 sinus alpha par lui-même, qui va faire V0 carré sinus carré alpha. Et on obtient Z flèche égale V0 carré sinus carré alpha sur 2G plus H. Enfin, évoquons la parabole de sûreté. Cette parabole délimite l'ensemble des points que l'on peut atteindre lorsque V0 et H sont fixés. Elle est représentée ici en trait pointillé. Tout point en dehors de cette parabole de sûreté ne pourra pas être atteint par le projectile avec la vitesse et la hauteur de départ. Si le point à atteindre est à l'intérieur de la parabole, alors on peut l'atteindre de façon sûre, d'où le nom de cette parabole de sûreté.